Chers traders et investisseurs, vendredi 17 juillet 2020, bonjour. Alors les marchés restent perchés sur leur plus haut grâce à des chiffres économiques plutôt bons et de très bons résultats publiés aux États-Unis des banques d'affaires américaines. Donc les marchés ne regardent que le verre à moitié plein comme à leur habitude. Ce qui n'empêche pas que nous n'encourageons toujours pas le swing trading, trading pardon. cela reste trop risqué pour nous, et seul le day trading est roi. Voyons avec beaucoup d'intérêt les résultats des sociétés industrielles américaines qui vont être publiés la semaine prochaine et les semaines suivantes. Dans ce contexte toujours difficile, nous avons réalisé de nouveau un strike ce matin avec 4, tra 4 trades gagnants sur 4 accompagnés de 3 médailles. Espérons un après-midi tout aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades. Une très bonne journée, un très bon week-end et à lundi.